Dieu les marsons, hein, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Squad Ça faisait un moment que je n'y avais pas joué et aussi que je voulais tester le mode Middle East Escalation Un mode qui apporte de nouvelles factions, de nouvelles maps mais qui modifie également le gameplay de Squad comme vous le connaissez Mais vous allez vous rendre compte que je n'étais pas au courant de tout en regardant cette vidéo Donc pour cette vidéo, je joue la faction des forces armées de Syrie sur la map Fatri qui est un remake de la map Albasra Je vous laisse regarder ça mais juste avant, je tiens à passer le bonjour à Ng et Foster que j'ai croisé lors de cette partie et qui m'ont accompagné et conseillé Bon visionnage. We can Allez, allez, allez! Okay. on est plus. On y va, c'est parti. Là, le chef qui est tombé là Il relève. Allez, allez, allez, allez faut tenir, faut tenir, faut tenir Allez, chef, debout On a pris sur le véhicule pour qu'on le protège des, des roquettes smoke, lui smoke, smoke. il n'y a plus de smoke il n'y a, a plus de smoke oh putain il s'est fait écraser merde j'en ai pris une putain euh, médic thanks médic médic ou je ne sais quoi aussi c'est un médic Oui, merci allez allez, aller, allez allez allez allez allez allez allez on progresse voilà ouais, faut, faut essayer de prendre du recul un peu là faut savoir qu'on a aucun qu on a aucun viseur en tout cas ouais on a toutes des armes en viseur je pense que pour eux c'est pareil faut qu'on attaque cette position là bas là au niveau du bâtiment... J'ai plus de smoke moi. On a dégagé tout le sol, forcément. Il faut caper, voyons à droite là, faut caper hors char Oh, il y a eu du TK, il y a eu du TK. <rire> Putain, j'ai trop peur de faire un TK pour la reprise. Mortel. Pour squad. Ça a mis du temps à afficher son nom. Oh non Thank you là. Passe pas devant mon gars, passe pas devant. MJ il est français là. On va essayer de prendre appui sur le bâtiment rapidement. On y est, on y est en train de caper. Ça, c'est un bon travail d'équipe. Pas grâce à moi, mais. Hey, you, there's a radio here. Hey, hey, come. What? The radio is here. The ils sont ils sont, ils sont, ils sont, je vois rien du tout. Merde, on a, on a un pote qui est tombé là. Mec, non, me give up, non, me give up. Ok, okay. c'est bon, so, tu es expérimenté. Ok, ok, ok. Uh, okay, okay. Uh, on a neutralisé leur chat. L'Olivier me cache la vue, je vois rien du tout. Je veux on va se prendre la saucer Derm Serre les fesses, ça faut que j'aille en dessous ah, J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur Maman Vite, Vite, vite, vite, vite, vite Non, je peux pas aller putain, je suis protégé ici ou pas Je sais pas. On est mieux ici que sur le toit. putain, ça pète. Ah ouais, ça pète dur. Hein. J'ai entendu des français Ouais Ouais Mais trois posters De... Ouais t -pex, t -pex. Ah, non, Allez je vous entends pas les gars il y a une Ah c'est mieux là il euh, s'arrête quand eux là Wow. Au moins on est en train de caper un chat Allez allez allez ça cap Ok je fais un petit... Oh putain Donc là on a capé et maintenant il faut qu'on aille où ouais, Alcor, Alkota Oh putain ils sont tous morts il me reste quelques bandages là. Attends, mais y a qui qui est mort, là Il y a le leader il est mort hein. ouais. ouais, Donc voilà. ouais. Don't give up Medic don't give up Pourquoi on peut pas passer, bah, passer. Pas. Pourquoi non, monter là pas. Non parce que genre sais c'est euh... C'est euh, La mise à en fait genre t'as Le mode d'escalade n'est pas le même je peux escalader escalade et conner petit muret Sérieux pareil Ah y'en a ici Ouais j'en reconnais tout comme ça Ah oh, putain c'est nice Non non. Monfe Monfe Ah t'sais pas où il est moi moi Le sol Oh putain Attends moi aussi je viens de me soigner Moi suis down eh les gars les gars c'est mon dernier chargeur là après j'ai plus de balles Bonne chance Mais je crois ouais, que je vais tuer le gars J'ai même pas tiré un coup Si <rire> on peut dire ça comme ça En tout cas ça fait plaisir ce petit retour sur squad En plus je trouve, je trouve des, des camarades de jeu Oh une grenade une grenade Wait I killed the enemy and I revive you Bah ils sont là les Ils arrivent les médics non mais je les, je les ai tués là les deux qui les deux qui étaient là. Ah mais si tu peux avec ça bah, plaisir Ah bah merci Foster Et bah euh... ammo is... Merci merci ouais, ouais, ouais. Thanks Y'a un médecin Eh hey, Medic pas à deux sur un merci Ah oui Thanks Medic Oh le retour violent Oh de médic pour moi c'est parfait. Thank you guys. Ça ouais je record et je live. Ça fait pas longtemps que je suis en live. merci. Allez on y va les potes Oh J'ai vu que tu mourir, je me suis dit je vais, je vais regarder s'il n'y a pas un passage. Bon, qu'est-ce qu'il en est faut qu'on aille plein sud maintenant, il oh, n'y a que de la, de la plaine. suis me ça dit Bon allez, on va suivre le, le leader bandit. Hey give nous uh, right. yeah. pas c'est pas une bonne idée de... Should, on ah j'ai plus de smoke en tout cas Ça pue quand même en traverser tout ça Je ce que vous en pensez mais ça pue quand même Allah Wow wow on est pris sur le côté ouest, les côté c'est fumé. Ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas. Gouvernement, gouvernement, les gars. Attendez d'abord le fumé. J'ai bag, s'il vous plaît, j'ai mon sac. Ah ok ok. il fait grand. Il fait le grand écart quand même des maladettes. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. On a récupéré des smokes. Ouais, j'ai récupéré, récupéré. Ah gars, ouais, d'accord, les... ah, ouais, on a pas tout, a, tout sur a, le mode uh, ICC, ok. Non, okay? oh, non. Wow. Oh. Oui, Don't give up, medic. Je vais prendre le get Oh putain C'est chaud les gars. See. Grande are smoke for us. Okay. And... smoke. They want that to smoke right, right now. So, need that, to go uh, left side. <laughs> est là, la smoke. Enfin, yeah, we can go to house ouais, de toute façon, qu'on se décale le petit compound là. Sinon, c'est mort. Hein. Go to the campagne, guys. Allez, go, go, go. Enji qui, qui prend le lead. <rire> Et move marqueur, move marqueur, mon gars. Ouais, d'accord, il y a des ennemis là-bas, d'accord. J'ai vu personne. Je me prends des balles venues de nulle part, mais j'ai vu personne. Clair, push move, push, move. Uh, push move, move. Ouf, ouf. Thank you. Bon, ben, on y va, les gars. Oh. Une <rire> ah Je le sentais mal, je voulais pas sortir. J'ai envie de, de pas sortir. Hein. <rire> Yo, NJ, come back. Here. You... Man the fly is gonna crap on you, you're gonna die. Thank you, Medic. <rire> me, me. Thank you Smoke man, smoke smoke we're watching the road. C'est la mort assurée les gars, c'est la mort assurée, je vous le dirai. Elle nous envoie l'abattoir là. Il a pas des. Oh putain il y a un véhicule sur Non c'est à nous, c'est à nous okay, ok on va rester couché Don't give up J'ai plus de smoke, j'ai plus de smoke te Ah bah c'est mieux que moi déjà Ah t'es un ouf Assez. Allez grenade grenade Hop. Mais comment il peut me toucher d'ici t'es sérieux ou quoi Pourquoi les talibans écrient euh, shit comme des euh, anglais On est pas talibans nous Ah y'a une... tank medic Ah mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud Y'en a pas bag en plus Donc du coup euh, pas de quoi recharger en smoke, en grenade ou autre C'est star. mais avec Je disais que depuis tout à l'heure t'es avec nous et t'es pas dans la stress squad Vas-y, gars. Va falloir qu'on se lève à un moment, Je cherche un. Take Putain, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. Le rocher, le rocher Le rocher, c'est la vie. Yes. Allez, on essaie de progresser. Compound, guys. Oh mais non, il m'a décalé direct, ce bâtard. À la fenêtre, à la fenêtre, in the window. Ah, ils ouais. ils veulent tous le revive c'est c'est beau les gars. Les gars. Là. Ah merci Ng. Fais gaffe, y a un mec à la fenêtre dans non, le bâtiment bon, détruit devant, là, hein. bâtiment en construction. Au euh, niveau du, du muret là derrière il y, y a un mec à la fenêtre. A l'ouest là, à l'ouest il y avait un gars à la fenêtre. Yes, window, window. Ok, ok. Je vois rien du tout, je push et j'ai pris une grenade Voilà <rire> euh, Après Après tant de revive Je suis mort ok, copie uh, mais du coup euh... ouais, le fait d'avoir spawn euh... Ouais, si, si, si j'ai récupéré des <rire> choses Des smokes des smokes, ok. Ah, je pensais que le fait d'avoir spawn rally, j'avais pas de. J'avais pas récupéré de matériel. Scotty, can tu you... uh, pas mal la map. Elle est très plat, hein, mais. Yeah. Euh... Je trouve que les lumières et tout, l'éclairage, yeah. j'aime bien. le sud ready J'avoue que je vois pas les ennemis, hein. franchement. Euh, je pense que c'est prêt de revenir sur squad. Ouais, ok, d'accord. C'est ça que je suis ouais, pas, pas, ouais, ça, c est c est un. Quand ouais, euh... tu ERP direct, tu récupères tout quoi. C'est un peu comme sur Rapid Scripten. Ennemis 190, 50 mètres. De Le NJ Ouais, c'est la première fois que je joue sur le mode, ouais. The... Ah, J'aurais bien voulu avoir le lance-patate. Guys, come tu, tu records là, t Ouais, ouais, Foster. Moi, ah, cool. enfin, je sais pas si je vais les mettre en ligne, mais. euh. Je pas. Ouais, ouais, Le gars est là, le gars est là. Nickel. Allez, on continue, on se rapproche. Moi, ouais, je pensais pas qu'on allait se rapprocher aussi rapidement. capture à famille du coup. On a du monde là-bas. Allez, j'espère que la grenade sera assez. J'ai un a mag left. je viens sur ma pose. Là, je suis dans la merde. faut que je me soigne il y a un gars au sol je vais le relever qui est derrière ah, toi là faire. ah bah vas-y recharge, recharge, recharge pas recharge merci va soigner un mort j'en ai eu un là, attends ça arrive là de. de... de... Ah merde, je une frag. T'as pas une frag là De quoi T'as pas une frag Si, je crois qu'il m'en reste une, yes. Je vais oh, lancer. La ok, reçu, lancer. Bah, toi, je sais pas parce que je crois qu'il hey, y a des Ah merde, me fais pas faire un TK hein oh, as <rires> Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Wow! On est en train de caper. Thank you, medic. Down, on you, on you, that uh, I could. Real and, real, real, uh, real. Pick down the radio, pick down the radio. Je yeah. Allez allez allez. On peut oui, leur péter ça, putain mais laisse tomber C'est uh, to... ça, c'est avec oh, ça qu'ils uh, nous canarder I have the radio enemy radio on my position ah, okay. Copy est derrière, marque, marque. Les gars Laissez -moi. Laissez -moi. Laissez -moi. Okay. Ouais, -moi. toi. Vas-y vas-y Watch out T'as them tire so hey, ouais, ouais, ouais, ouais. lui <rire> so Il me bien. Ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont bien. Je suis pas sûr des en sécurité ici. Hein. Oh putain, je vais rester planqué ici quand même. Donc okay, là on va caper à famille. Et après ça sera sûrement sur l'Est. Ouais je sais pas Est -ce, euh, Est Là je vois qu'ils ont déjà posé une fob à l'est C'est bien Bien joué les gars On va attendre que l'orage passe hein. Nice on a capé ah c'est loin de ouf Oh putain comment il est loin le point On va pas traverser ça à pied là Je toi là. Ah, ouais, le prochain point il est hyper long Ouais, c'est très très loin. De quoi oh, Ça s'arrête jamais l'orage là ou C'est des mortiers donc. Ouais, euh, je, je sais, sais mais c'est ça, ce mec. mec euh... Alors Ça va les mecs Ouais, je pense que c'est bon. On colère après. On est mal, des hélicoptères stacking off. De quoi Non, je suis au dessus là. Prends le, Dans le quoi. toit. Dans le toit. Là, tu m'entends Attends. Tu peux. tu peux. Attends. Là, ok, ça est est bon, monte. Hein. Putain je peux même pas mais passer euh, la fenêtre là. T'es sérieux quoi Ouais, non, mais c'est euh, ça. Genre, tu peux pas, tu peux rien enjamber en fait. Sur, enfin, euh, tu peux quasiment rien enlever. Ah, enjamber. Tu fais une squad après ou pas euh, Française ou je sais pas au Ah ouais, je ouais, peux ouais. la faire ah si ouais, tu veux. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, je pense que tu feras un meilleur squad lead ouais, ouais, ouais. que moi, sur un serveur anglais. Ah oui, je est que c'est un meilleur. Est qu on qu on on avec il il le déjà parti les autres, ils partent à pied là Ouais, Oui, oui, je dois quitter. Ouais. Ouais. Dans vrai, genre Foster, attends, t'es pas dans le squad là Non. En vrai, s'il y a de la place, je viens avec nous. Bon là, je suis bien en vrai. On va traverser tout ça à pied là. Ouais, en ouais, vrai, ce serait bien le squad lead, il appelle au moins un hélico quoi. Non mais là, j'avoue que ouais. je, je, tu me dis que c'est squad poster, je sais, mais là ça fait vraiment loin. <rire> ouais, ouais, allez, mais bon, revoir, En vrai, genre vraiment, on traverse vraiment toute la map. Il <rire> y a le leader ouais, dans euh, l'hélico le, là vas golico la golico. Thank you guys. a toujours ce petit problème de son. Courir, hein. gars, quand, on, oh. quand on monte euh, quand on monte euh, dans l'hélico même euh, yeah, mec uh, l'arrière ouvert line line. là on, on entend pas trop les pas tout quoi. No C'est bon, on est monté? Ah, bien joué, les gars. Ils ont géré là. Ils ont déjà Oh, va faire une super fob? Euh, on est Quand je pose là, il y a une. Il y a une Phob euh, à notre sud. Ouh, vite, vite, vite, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend. Oh, Vas-y, barre-toi, merci, mon gars. Je vais Oh punaise, qu'est-ce que j'ai pris? Oh, uh, ah, Medic! Il y a eu qu'on a eu du coup. On avait des ennemis sur cette position. C'est 50% of the revives squad. Yeah, I'm right shooting with 16, Oxy sitting with uh, 14 and some other Push, push it in the ass, push it in the air What did you say? No one's where? Okay, There's one inside the building, to, uh, 222 Okay Copy, I'm right behind you 222? Uh, west, Not directly go. west of my location I'm behind you Wait, wait, wait. Uh, check the map, they're my Okay. okay. clear. Thank you, buddy. Move top clear. One guy running at 207 S south. Okay, we killed the guy. I think you traded with him. No, not dead yet. Là, il y a potentiellement une faube ennemie, faut qu'on la trouve. Okay. Ah ouais. Ah ouais. Yeah, yeah. On est deux à traverser, et je suis le seul à me prendre les balles. Comme d'hab Ah c'est dur, c'est dur les amis Merci, Wooks Ok Quoi yeah, uh, careful. Uh, ok no Merci Uh, J'adore uh, I mean uh, les... ce travail d'équipe. Ce qu'on voyait avant dans Battlefield, on voit plus maintenant. Wow! Oh, va going là On va aller là-haut. va aller think haut we'll uh, we'll yeah. Yeah, no yeah, right no On va aller là-haut. On va On va aller là-haut. On va aller là-haut. On va aller On va aller là knight On va aller là-haut. On On Ok, ok. Ils sont uh, à l'ouest là. Où ouais. À l'ouest, NG. 226 uh, et and Mais oui, il y ils revivent leurs Ouest, Ouest, Ouest. Je ne sais pas si Moi je descends. Aïe aïe aïe aïe. J'ai fait saut mouton sur, uh, sur Black Knight. Je pense que nous avons pris 5 de plus Merci, Get down, get down. Y'a un mec là ou pas? Marksman probablement to the west somewhere. Yeah, to the -west. Ok, you... to the -west. Uh, there's also one west as well. Tu l'as vu négatif ah, no, il est to the west Il mm. is to the west Yeah I see hey, going on there Il est en Ah, On a tu oh. Wow Oh direct right. Smoke smoke smoke Magic action syrienne, il a même. Just watch uh, south east by the uh, stairs. I think we need to get out of here before they push. South us. east! Thank you. Yes, yeah, what leads down, so they might be coming for us there. Okay, okay, uh, Ennemi okay. next to my body, be careful. Ouais, ils ont une ab euh, plus. plus. vers le sud. Ok, on du monde. Je buté buter à l'entrée. Thanks, medic. Non, personne. No problème. Attendez, je recharge un coup, puis on y va. Merci Médic. Binoculaire Oh, je vois un gars, un gars. derrière, derrière, il y a une qui pousse, qui une hill top. avec qui there next flag last one by the looks of it too yeah, yeah don't, don't give up drive don't. the medic wow we really walked over them dude. yeah for some reason vision and these mods are very easy mais Cette vitesse en plus, si le squad lead, il ne peut passer, yeah, proche, this pas c'est très très très très très J'ai dit que en qu'est-ce que tu dis Pas de problème Si c'était un jeu où nous étions contre les Américains, Je pense que par la, par yeah. la Parce qu en fait, c'est complètement découvert Ouais Donc s'il y en a un qui se met pour couvrir les autres Bon ouais. euh, allez les gars, vous savez quoi, quoi. J'ai c'est <rire> uh, 152. 152, on bon, a... Oh, a oh, oh... Oh, oh, oh, top oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, putain les oh, oh, pas oh, oh, oh, He's still active. People need people in the apartments. Yeah, he's are still, still active. active. Thanks. Medic, medic. Yeah, yeah. Yeah. Okay, now just, no, just smoke up. There's a sniper. Ça va être compliqué à aller te chercher, toi. Ah oh, Ah putain, mais. Ah, non, je... Tous les lui attraper la jambe. Ou n'importe mais je voulais l'attraper pour que l'emmener ailleurs, je voulais sauver nos camarades, du coup on crève tous à cause de... Oh là là. En tout cas c'est pas mal le mode euh... Escalation ça permet de jouer avec d'autres factions, pour de nouvelles maps je pense, que c'est là ça me dit rien en tout cas. Après c'est longtemps que j'ai pas joué au jeu. Le seul truc bah c'est que... On n'a euh, pas euh, toutes les, euh, toutes les possibilités de, de squad, on peut pas monter par exemple, un muré, comme Et ça, on peut pas le monter, cover. en tout cas tout seul. On n'a pas les ammo bags, c'est ce qui est quand même dommage, mais bon. On peut pas passer par là. Il doit y avoir un paquet de... Il doit y avoir un paquet de... Comment dire De factions. Plus ou moins réussies je pense. C'est hein. euh, bien ça, a du contenu en plus. Hop oh, là là y en a un devant. Ouais. Tombé ou pas C'est avant. Est parti où Gauche droite. Mmh, mmh. Les piles de. Là. Oh mais non, ouais. je suis sûr d'avoir traité lui. Ce que as pris. Euh, je vais le rush, je vais le rush, j'arrive. Ng, t'es au sol. En fait, je, je l'ai balancé de l'autre côté du mur. Mais je pensais qu'elle était arrivée de l'autre côté, mais du coup, elle est. Mal, je l'avais mal lancé. Je que un peu mieux. Ah ouais, je m'en occupe. Je crois que c'était lui, mais non, c'était l'ennemi. Et où en fait Et où Ah, t'es sur le. Ouais je suis dans les escaliers là mais il y a Caps qui dessus. Ouais le cul, faut que c'est beaucoup C'est pas... Par contre ça serait bien de faire un peu ma, ma visibilité là. Il faudra le mettre euh, ça. Du coup c'est plein sud là. Attendu. C'est proche là. Attendu. Ouais c'est ça qu'il faut qu'on qu attaque. Ah ouais c'est ça, c'est un pando sud là. Ça C'est ennemi là mais pour répondre c'est... Le rythme, tu pourras pas passer euh, Ça va être compliqué là de traverser tout ça là. Ouais pire, on peut ah, Après on a capybara c'est un sniper sur... et il nous appuie donc on peut, peut être traverser mais Ouais Fais cover, cover, cover des petits zigzags ouais. pendant que tu traverses Attendre les premiers rochers, hop hop hop ouais, ouais, ouais, ouais. Capybara, Capybara, j'ai besoin de toi Punaise Ah merde t'es à terre Ah putain Attends ah moi j'ai ouais. plus stade donc je suis obligé de marcher pour y aller On a des garnis hein, en, hein, en face, on a des garnis en face. On s'arrose du coup. Hein. Ah, je vais un peu flipper parce que je me dis, on a des gars là là-bas. c'est à nous. En plus, c'était Capé Barra. Bien joué, c'est Capé. Du coup, là, faut qu'on aille. Ok, sud-est. Il a vu quelque chose MJ mais il sait pas quoi dire. Oh Bien joué Bon bah petit retour qui fait plaisir sur, euh, sur Squad les amis. Sur le mode Leader Escalation. Bon j'ai pas fait beaucoup de kills. Hein. Je crois que j'ai eu un gars encore. Deux, j'en ai eu deux. Compliqué cette game mais euh, bien, un, bien sympa ce petit retour là. Bien sympa.